c'est Shalom, shalom, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse se bénir tout un chacun de nous. Partout, où vous vous retrouvez. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est mercredi, le jour que le Seigneur nous a permis de parler de sa part, et nous ne pouvons pas oublier notre rendez-vous avec le Seigneur, celui qui nous a créés selon son image, selon sa ressemblance. Nous voici encore devant vous pour vous parler de la part de notre Dieu bien-aimé. Ceci étant, nous voulons saluer les peuple de Dieu, Partout il se retrouve, sur toute l'étendue de la terre, en Australie, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi votre humble serviteur, apôtre et papa André qui vous salue depuis le Canada. Bien aimés dans le Seigneur. Je viens encore s'allier une fois de plus mon épouse, celle qui partage avec moi la mission que le Seigneur nous a confiée, la joie de l'éternel ministère de peupler les comptes de l'ennemi pour peupler celui de Dieu. Je bénis tous les enfants spirituels et l'église de la joie de l'éternel, basée en République démocratique du Congo, précisément à la capitale, Kinshasa, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là uniquement à vous parler de la part de notre Dieu. Suis sa recommandation, il nous avait donné un thème tellement important, qui s'intitule « Dieu est esprit ». C'est vrai, Dieu est esprit bien-aimé, ne peut collaborer, collaborer, cohabiter avec Dieu, ne peut avoir des relations saines et pures que celui qui cherche le Seigneur dans la vérité, dans la droiture, et qui collabore, qui entre dans l'intimité de notre Dieu en esprit. C'est celui-là qui pourra être le bienvenu devant le parvis de notre Seigneur. Et nous avons désarticulé avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur, vous le savez très bien comme moi, notre premier sous-thème, « À qui croyez-vous » C'est vrai nous avons parlé à long et à, long, à large concernant cette partie, cette portion de la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ont été avertis et ont été mis, à, mis au parfum par rapport au message. Aujourd'hui, la journée de ce mercredi bien-aimé dans le Seigneur, nous vous apportons encore un autre sous-thème. Et cette fois-ci, ça sera la dernière. Les derniers sous-thèmes, bien-aimés, dans le Seigneur. Qui sont utiles, à qui rendez-vous grâce. À qui rendez-vous grâce, bien-aimés. Il faut savoir celui à qui vous vous rendez grâce. Il faut connaître. Celui à qui vous vous rendez grâce, bien-aimé. Sinon, nous devons nous amender et chercher véritablement la face de Dieu pour que l'on soit en communion en esprit, bien-aimé, avec les créateurs. Apprivoiser ce dont les, les Seigneur, notre Dieu, a besoin. C'est cela, bien-aimé. Ne restez pas longtemps dans les mâles. Ne vous plongez pas longtemps dans les mâles. Il serait mieux de sortir et de rendre votre vie sauve par rapport à l'évangile, par rapport à la recommandation de notre Seigneur. Puisqu'il nous aime, il nous envoie les thèmes, il nous envoie des messages. Il nous envoie ses messagers, bien-aimés. C'est uniquement pour nous. Remettre en cause et tourner notre face vers Lui, le Créateur des choses visibles et invisibles, celui qui les surnaturels et les naturels obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous voulons incliner notre tête pour une petite minute pour parler à notre Dieu, à ce que notre Dieu, nous autorise de continuer et de parler ce dont il a mis dans notre bouche. De manière claire pour que chacun d'entre nous soit mis au parfum bien-aimé, inclus dans notre être. Père, nous te rendrons les actions des grâces. Nous sommes ton peuple, nous sommes, nous sommes ceux-là qui ne croient qu'à toi et à toi seul. Quelle que soit notre façon de nous comporter, quelle que soit notre façon de marcher, de voir, de raisonner, mais nous savons une seule chose, que tu es la finalité de toutes choses. Nous voici maintenant devant ton trône de gloire, Père Céleste, venez implorer ta miséricorde, venez venir demander ta grâce, solliciter ta grâce pour que nous ouvrons nos autres bouches. On ferait parler à ton peuple qui attend pour la délivrance de tout un chacun de nous et pour permettre à, que, à ce que notre, nos oreilles s'ouvre et notre intelligence soit au rendez-vous de la parole, de ta parole, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce temps, ce moment que tu disposes pour ton peuple, pour moi, ton serviteur, que tu as appelé, que tu as choisi, tu as sélectionné, pour parler à ton peuple. Seigneur, ma prière est que vous puissiez me remplir une option particulière et que ce qui sort de ma bouche puisse donner vie à ceux-là qui sont bités à des sérieux problèmes, qui sont dans les tourments, qui ne savent pas à quel sens se vouer, mais ils, se, ils vont se retourner vers toi les derniers remparts pour donner solution. Quel est le sang de ton fils qui a été coulé sous la croix des Moglouros, que ce salon puisse nous couvrir, nous rendre visibles contre toute l'attaque du diable. Que le Saint-Esprit puisse nous accorder l'intelligence, la sagesse qui vient de toi. Enfin, que ce qui sort de notre bouche puisse avoir un veto et une puissance, une autorité. en Enfin, fait que ton peuple soit dans la joie. Sois béni, sois glorifié parce que tu es Dieu. Nous nous référons à toi. Dans les noms merveillés de ton fils, Jésus. Et disons Amen. Disons Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Puisqu'il est important, ça s'avère aussi important, que nous puissions nous, nous référer, tourner notre face vers celui qui nous a créés, pour nous ressourcer, trouver la force, la détermination, la manière de nous tenir, de parler. Bien-aimé, c'est celui qui les tient. Toutes choses entre ses mains. Il a ses pouvoirs et nous ordonne quand il veut et au moment opportun. Nous voici devant vous, bien-aimé dans le Seigneur, Venez vous parler de la part de notre Dieu, de ce qu'il a mis dans notre bouche concernant ces jours. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons Partager avec vous ce thème, ce sous-thème, à qui rendez-vous grâce. Bien-aimés, il faut savoir, il faut avoir un esprit fixé pour connaître la personne ou encore le Dieu que vous vous rendez grâce, bien-aimés. Rendre grâce à quelqu'un, se placer confiance totalement, avoir une idée fixe par rapport à celui à qui vous rendez grâce, et bien aimé. C'est vrai, pour nous les chrétiens, pour nous ceux qui, ceux qui croient en Jésus, nous rendons notre grâce, nous rendons grâce à notre Dieu, au travers Jésus-Christ, son Fils, qui a accepté de descendre, venir nous racheter avec un prix, là où il a dit sur la croix de Moglobot, il a dit tout est accompli, c'est vrai. Il a été accompli ce jour-là, bien-aimé, à cause toi, à côté de moi, pour que nous ayons la vie saute, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons libres, libres de tout opprimer, bien-aimé, dans le Seigneur. Voici maintenant, nous sommes libres et nous lui devons, nous devons lui rendre grâce, cette grâce de reconnaissance, cette grâce de pouvoir manifester notre reconnaissance auprès de celui qui nous a créés. Bien-aimés dans le Seigneur, pour entrer dans les contenus de ces messages, essayer de critiquer, d'aiguiller avec vous, bien-aimés, nous allons commencer à prendre le livre des de Corinthiens, chapitre 1. Que nous qu dit des Corinthiens, chapitre 1, bien-aimé, au douzième verset, il est dit ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. Car qu ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et, et pureté. Devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. bien aimé, pour arriver à rendre grâce à notre Dieu, bien aimé, voici les moyens qu'il faut utiliser, c'est-à-dire mener une vie de sainteté et de pireté devant Dieu. Avoir avec sa grâce, bien-aimés, vous serez en bonne relation avec le Seigneur. Comment te comportes-tu, bien-aimé, dans le Seigneur, devant le Seigneur, devant ton Dieu? Comment te comportes-tu? Comment rendez-vous, De quelle manière rendez-vous grâce à votre Dieu? Où allez-vous rendre grâce à votre Dieu? Bien-aimé, dans le Seigneur, il faut savoir les pistes les meilleures pistes, s'il faut que vous puissiez rentrer en relation, en intimité avec le Seigneur que nous avons intitulé ici, notre Dieu est esprit, c'est vrai. Il est esprit. Mais pour que vous soyez en communion avec Dieu, bien aimé, vous devez aussi entrer dans l'esprit de Dieu. Comportez-vous en esprit de Dieu pour que notre Dieu puissent recevoir dans vos préoccupations, vos demandes et toutes sortes de formulations que vous aurez besoin auprès du tronc de gloire. Mais il nous demande une, une seule chose, bien aimé, de ne pas se comporter dans la chair, d'éviter que la chair puisse se manifester au travers au travers de nous, quand nous voulons entrer en relation avec celui qui est esprit. Il nous dit ceci, que nous devons avoir mené une vie surtout de pireté. Mener une vie de pireté et être pire. Vivre la sainteté, c'est-à-dire éviter tout ce qui est péché. Éviter tout ce qui est péché bien-aimé dans votre vie. Savoir distinguer les péchés et votre relation avec Dieu. Savoir choisir la bonne part, comme Jésus a dit à Marc et Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment pour nous. Vu les temps qui courent, vu toutes les situations, les fléaux qui ont dans la routine, d'embrasser le monde, bien-aimés. C'est le moment pour toi, pour moi, d'entrer en relation avec le Seigneur, d'entrer en relation avec notre Dieu. Bien-aimé, si tu es en relation avec notre Dieu, Dieu ne veut pas vous laisser prendre par qui que ce soit. Il va faire en sorte que vous soyez sécurisés, protégés, parce que vous faites partie de son royaume. Et pour faire partie du royaume de Dieu, bien-aimé, du Seigneur, vous devez, avoir une, vous devez avoir une vie de sainteté et la pireté en toi, en Dieu. Et de cette grâce, bien-aimé, qui va se mouvoir, qui va se manifester et qui va faire de toi un témoin parmi les enfants de Dieu, bien-aimé. C'est ce qui va faire à ce que votre relation avec le Seigneur soit parfaite. Comment, com, com, comment, comment te comportes-tu, bien-aimé, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu Comment te comportes-tu, bien-aimé, vis-à-vis de la parole de Dieu Est-ce que vous prenez la parole de Dieu en tant qu'un enfant de Dieu qui respecte son père Ou encore, vous le prenez en légère Ou encore, vous avez une légèreté et vous mélangez des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur nous recommande une vie de pireté, de sainteté, Ça dit de ne pas mélanger quoi que ce soit. Lorsqu'on veut vivre la grâce, et lui rendre aussi grâce, la reconnaissance, parce que nous vivons. Nous ne dépassons, nous n'avons rien mérité, mais ce n'est pas sa grâce. Et cette grâce-là, bien aimé, nous devons lui rendre la sincère, cette reconnaissance, parce qu'il nous aime. Et comme il nous aime, nous devons aussi l'aimer. L'amour est réciproque, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre les 1 Corinthiens 10, nous dit ceci, au verset 31. Il est dit ceci Soit donc vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez. Quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de temps qui sont, il a pas de moments qui sont privés pour toi seul. Ne personnalise pas les moments. Associe Dieu dans tout ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur. Il nous dit mais pendant que vous mangez, reconnaissez que Dieu est avec toi. Reconnaissez que Dieu est avec toi pendant que vous mangez Pendant que vous buviez, bien-aimé Reconnaissez que vous êtes avec Dieu C'est le Seigneur qui a permis cela Pendant que vous fassiez n'importe quelle chose dans votre vie, bien-aimé Recommandez ton sort à l'éternel Et l'éternel ne va pas te délaisser, bien-aimé Faites toutes choses Pour la gloire de Dieu Ne zappez pas la gloire de Dieu, bien-aimé ne faites pas des choses selon toi, mais ayez une référence correcte avec les créateurs. Celui qui détruit le monde entier entre ses mains. celui qui a une parole, et lorsqu'il la prononce, la chose se quitte. Et sa parole ne rentre pas sans toutefois avoir commis des effets bien-aimés. C'est pourquoi il nous recommande ici dans un dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il dit « Quoi que nous fassions, tout ce que nous faisons, toutes nos activités, tout mouvement que nous commettons, bien-aimés, nous devons associer le Seigneur. Nous devons reconnaître son existence. Nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu et puis il faut lui rendre gloire. » Rendez gloire à Dieu, c'est quoi, bien aimé C'est avoir la reconnaissance totale en Dieu. C'est connaître qu'il y a un être supérieur, un être invisible, qui est dans l'esprit, qui conduit ma vie. C'est celui-là qui manipule ma vie. C'est celui-là capable de changer la donne de ma vie. C'est celui-là capable de, de m'accorder une bonne orientation à ce que je ne connaisse pas l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a Dieu excelle à tout moment. Celui qui a Dieu a le pouvoir, bien-aimé, de faire des choses et réussir dans tout ce qu'il entreprend. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ne prenons pas la parole de Dieu en légère, puisqu'il veille à tout moment. Même ses anges veillent, les quatre veillards veillent. Les quatre êtres vivants veillent sur cette parole. À chaque fois que nous nous mettons, bien-aimés, à faire quelque chose, mettez votre Dieu au centre. La gravitation de tout ce que vous allez faire, bien-aimés, devrait se référer à notre Dieu. Parce que c'est à lui seul que nous rendons grâce. C'est à lui seul que nous rendons la reconnaissance. C'est à lui seul. Que nous devons obéir. Parce qu'il détient le pouvoir suprême. Il est le seul et l'unique et le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Moïse. Le Dieu qui a fait traverser Israël. La mer rouge. A pu fonder la mer rouge. Et il a fait traverser son peuple. Pharaon et ses cavaleries ont été en gros, ce tous ces là bien-aimés. C'est juste pour témoigner et pour rendre gloire à son nom. Et vous avez combien vu Vous avez vu l'effervescence, bien-aimé, de son peuple, combien ils ont chanté, ils ont loué, ils ont rendu grâce à Dieu parce que ce fut une reconnaissance, les avoir sauvés entre les griffes ou encore entre les guêles du lion qui fit Pharaon et sa, et sa cavalerie. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans le livre des Colossiens, chapitre 3, il nous a dit, dit ceci. Au sixième verset, il dit ceci Que la parole de, de Christ habite parmi, parmi vous abondamment. Inscrivez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse, pour des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez à Dieu dans votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés, nous devons chanter dans notre vie, dans notre intérieur, dans nos pensées, dans notre manière de vivre, sous l'inspiration de notre Dieu, rendre grâce à celui qui a créé les cieux et la terre. Rendre grâce à celui que nous avons créé selon son image. Rendre grâce, bien-aimé, à celui qui t'accorde le souffle de vie. Rendre grâce, bien-aimé, une reconnaissance à celui qui, sur si le parcours de janvier, de 1er janvier jusqu'au 31 décembre, bien-aimé, il t'a gardé, il t'a protégé. Te voilà arrivé, bien-aimé, bientôt à la porte de sortie de 2021. C'est grâce à cet homme de Galilée. C'est grâce à notre Dieu l'invisible. C'est grâce à celui-là qui a tout calcul entre ses mains. Et lorsqu'ils décident, personne ne peut les contraigner, personne ne peut mettre en doute ce que le Seigneur a pu tracer, bien-aimé. Ces paroles sont véridiques Véridites, véridites bien-aimés. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. Il nous dit dans sa parole, nous devons avoir et nous devons faire habiter la parole de Christ dans nos, dans nos cœurs. Marcher selon les pas de Christ. Et cette parole doit rester à nous, bien-aimés, abondamment. Nous devons nous inscrire. Nous devons nous inscrire, bien-aimés. Nous devons nous exhorter, bien-aimés. Nous devons aussi, bien-aimés, c'est dans la sagesse que nous devons nous communier. Et cette sagesse, bien-aimés, va faire en sorte que nous ne serions pas désorientés. Beaucoup de personnes bien-aimées mélangent les choses. Ils se croient déjà arrivés. Est-ce que c'est que les miracles que vous produisez, allez-y comprendre, est-ce que les prophéties que vous vous rendez viennent réellement de notre, de notre Dieu Je ne crois pas. Ce sont des fabrications, ce sont des fables, Bien sûr, il y en a parmi les faux, les meilleurs aussi, les vrais, qui peuvent prononcer une parole qui vient du Trois-de-Gloire, mais la, la majorité, bien-aimés, nous ne sommes pas sûrs et on n'est pas certain de ce que beaucoup d'entre nous communiquent ou encore les miracles qu'ils opèrent, qui sont tout simplement pour faire le marketing de leur commerce, pour faire le marketing de leur manière de tronquer, de leur manière de rationner, de leur manière de paupériser. Ça, nous le savons bien aimé dans le Seigneur. Changer des physiques d'épaule puisqu'on reconnaît l'arbre selon, selon son, son... On reconnaît les fruits selon son arbre. Est-ce que ton arbre est nourrie par quel aliment Par quelle parole Puisque l'œuvre qui est nourrie par la parole de Dieu, bien-aimé, tel que nous sommes, ne peut refléter que la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous constituez en témoignage votre façon de parler, votre façon de vivre, votre manière de se présenter devant l'audience, votre manière de se présenter en public, votre manière de s'habiller, votre manière, votre manière bien-aimée, devrait vendre, devrait témoigner que vous avez Dieu. Alors ne soyez pas une personne hybride, une personne qui le jour au lendemain il change de peau, un caméléon. Dieu n'a pas besoin de caméléon. Dieu a besoin de pires. Dieu a besoin de pires, véritables chrétiens. Les chrétiens de Béret, c'est là qui croient rien qu'à Dieu. C'est cela, bien aimé. Bien-aimés, cette parole est venue pour nous remettre sur le droit chemin. Cette parole est venue, bien -aimé, bien-aimés, bien aimé, pour que ceux-là qui sont en train de faire de n'importe quoi, au travers de l'évangile, qui se comportent avec des spectacles, des miracles tronqués, des prophéties qui sont imaginaires. Bien-aimés, nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin de la véritable prophétie qui est la parole de Dieu, qui devrait changer, qui, nous qui devrait nous amener vers le Seigneur pour qu'un jour nous héritions la, la, la, la, le royaume des cieux. Parce que tout est faillible, bien-aimés. Tout est faillible. Bien -aimé. Tout est faillible. Les jours où nous serons devant le Seigneur, toutes les bénédictions vont rester. Nous allons nous présenter seuls, sans enfants, sans voiture, sans immeuble, sans quoi que ce soit, bien aimé. Ce sont des restes. Mais la véritable prophétie, c'est d'enseigner, de parler de la de, de, de, de parler de la part de Dieu, de démontrer et de démontrer ce que Dieu est pour que son peuple puisse croire en lui et le suivre, pour dépeupler les camps de l'ennemi et peupler celui de notre Seigneur Jésus. C'est cela, la mission que nous avons, et nous le faisons, bien-aimés, sans embâche. On ne mélange rien, puisque nous connaissons celui que nous a appelés, et nous connaissons la mission, et nous devons l'accomplir avec acuité et détermination. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani depuis le Canada. Nous avons tout simplement voulu vous partager ce message, ce message que le Seigneur lui-même a voulu, à ce que son peuple reçoit et son peuple soit mis au parfait et que son peuple puisse revenir à la raison, c'est-à-dire croire à lui et à lui seul. Lui rendre les actions des grâces, c'est-à-dire rendre la sincère à celui-là qui t'a créé. Reconnaître que, que sans lui, vous n'êtes que rien. Personne ne peut te, te, ne peut, ne peut te donner la vie, bien-aimé. Personne ne peut te sauver devant l'obstacle. Personne, bien-aimé. Seul est le Créateur, seul Jésus-Christ, celui qui a accepté la souffrance à cause de toi et moi. Celui qui nous a donné la vie sauve. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'un cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné sous la croix des moglogotes Et à ce jour-là, bien-aimé, il a dit, Père, Père, tout est accompli. Rien n'est resté, bien-aimé. Qu'est-ce qui est resté Rien n'est resté pendant les trois, les trois ans de l'Évangile. Que Jésus a prêché sur terre. Rien n'est resté, bien-aimé. Il a tout ramené sous la croix des Morglougoutes. Et les jours que notre Seigneur a rendu l'âme, bien-aimé, ça été une fête au ciel, puisque nos âmes ont été sauvées. Soyez extrêmement bénis partout où vous êtes, en Australie, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, sur toutes les de la terre, en Océanie. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'était votre humble serviteur, Papa entre Chabani, apôtre. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus et nous allons nous retrouver le mercredi prochain, lorsque le Seigneur nous permettra I'm going to komaka, to the house. kapole, mona sinanga